Bonjour à toi cher spectateurs, Flea de Jonas Power Rasmussen, c'est un docu dont j'entends parler bah, depuis, oh la vache, puis au moins 6-7 mois, entre les AVP, les Oscars, encore des AVP, la sortie sur Arte, puis maintenant dans les salles, ouais 6-7 mois quasiment. Donc j'ai l'impression que le film est sorti depuis 300 ans alors qu'en fait pas du tout. Mais le projet semblait très intéressant, très atypique, me rappelait beaucoup le travail d'un cinéaste que j'adore, qui a réalisé un de mes documentaires préférés, et du coup bah, j'avais forcément très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Amin vit aujourd'hui à Copenhague, loin d'une vie passée qui fut une véritable et horrible aventure. Devant la caméra du réalisateur Jonas Paul Rasmussen, il décide de raconter toute son histoire. Bien au-delà d'être un docu qui est parfaitement maîtrisé dans ce qu'il cherche à raconter et dans ce qu'il cherche à mettre en forme, ce qui m'a le plus saisi à la gorge devant Fly, c'est la maîtrise du sujet. Dieu sait que ce type de sujet, dans la société dans laquelle on vit, c'est très casse-gueule pour un auteur. Parce que l'immigration et le statut de réfugié, c'est devenu quelque chose que beaucoup de gens ont envie de remettre en question parce que soi-disant, certains abusent du statut de réfugié, d'autres en profitent pour s'installer de manière pérenne dans un pays. Enfin voilà, Chacun a son point de vue là-dessus, c'est très politique. Et donc forcément, ça incite à... au questionnement pour beaucoup de personnes. Mais je trouve que Rasmussen a réussi à mettre ça en forme au cœur d'un long-métrage où l'humain prévaut sur le politique. Ce qui est, pour moi, une vraie réussite. Parce que du coup, on est devant un documentaire d'animation qui arrive à proposer le regard d'un homme sur quelque chose qu'on a souvent tendance à agrandir de manière trop large à tel point qu'on ne prend pas le recul sur l'aspect justement très émotif et très affectif qu'on devra avoir sur ce type d'événement. Et c'est ce qu'arrive à faire Rasmussen, rééquilibrer la balance et ramener de l'humain au milieu de tout ça. Et par le biais d'Amine, par le biais de son parcours de vie et par le biais de tout ce qu'il a connu, il réussit à livrer un documentaire qui est d'une extrême finesse, d'une immense sensibilité, qui peut être un poil longuée par moment, mais qui pour autant ne perd jamais de sa force d'impact, et c'est ça que j'ai réellement envie de saluer. On est sur un long-métrage maîtrisé par un auteur qui a envie de mettre en avant son personnage central, pour bien plus encore que de faire prendre un certain recul au spectateur, de juste le faire cogiter, sur la société dans laquelle on est actuellement clairement dans le monde du documentaire il faut réussir de plus en plus aujourd'hui à être très créatif pour ne pas enfermer son sujet dans une forme trop simple qui risquerait de ne pas rendre justice au personnage ou au sujet au centre du projet comme cela peut parfois malheureusement arriver pour trop de documentaires. Jonas Pohr Rasmussen nous offre un film maîtrisé d'une grande justesse mais surtout d'une immense finesse par la manière à la logique avec laquelle il choisit de traiter son sujet se rapprochant très clairement du cinéaste Harry Folman dans une démarche créative qui en impose et qui laisse un sentiment fort à la fin d'une expérience de cinéma très juste. En termes d'écriture et de mise en scène, ce que j'ai bien aimé c'est que Jonas Power Rasmussen veut jouer justement avec son concept. Le concept c'est de faire un documentaire d'animation. Chose qui est devenue rare, mais qui à une époque a vraiment eu une grosse vibe et un grand élan. Je pense à l'époque de Valls avec Bachir. Dari Follman, justement, qui est, je pense, la référence principale que devait avoir Rasmussen en tête lorsqu'il a conçu ce documentaire et lorsqu'il a conçu sa forme. Mais ici, on est sur une vibe qui se veut, je dirais pas très expérimentale, et qui se veut quand même assez atypique. On n'est pas sur un documentaire où l'animation va être particulièrement fluide, où on va avoir un vrai travail de réalisme, entre guillemets. Le réalisme, c'est souvent compliqué de dire ça dans le monde de l'animation, mais c'est vrai que par exemple, ce que faisait Harry Follman, ça se voulait être très réaliste. Quand vous regardez Vals avec Bachir, ou quand vous regardez le Congrès, qui est un petit peu dans la même vibe, ça se veut un peu réaliste, même si il y a quand même cette esthétique si particulière, mais dans le mouvement des personnages, dans leur animation, dans la cadence, il y a, il y a quand même une envie de réalisme. Là, c'est pas le cas. Rasmussen a envie le plus possible de créer une iconographie qui va inciter le spectateur à se plonger dans la tête d'Amine. Et donc, la grande intelligence, je trouve, en termes d'esthétique, c'est de jouer sur la cadence des images et de jouer aussi sur la finesse du trait. Qui, lorsque les souvenirs sont très clairs, genre quasiment que quand on est dans le présent, vont être très bien faits et vont montrer réellement les personnages et ce qu'ils vivent. Et dès que ça devient un petit peu flou et qu'on ne sait plus vraiment ce qui se passe, le trait devient très brut, très abstrait, très, très étrange... Quasi difficile à cerner en fait. Et c'est la grande intelligence qui fait que du coup, ça affecte fortement le spectateur. Ça le fait réfléchir sur ce qu'il voit à l'écran. Et puis le fait en plus que cette narration soit conçue de telle sorte à ce que ça soit Amine qui témoigne face à la caméra de Rasmussen et qui du coup va de lui-même inciter au souvenir et à se plonger dans sa tête, ça incite du coup cette esthétique à renforcer l'impact émotionnel que ça va avoir sur le spectateur. Et tous ces petits éléments-là, toutes ces petites idées en fait, c'est ça qui m'a convaincu que ce film voulait parler de beaucoup plus de choses que de simplement l'histoire d'un homme dans une grande Europe ou dans un monde où il y a des changements et où il y a des horreurs. Ça veut raconter l'histoire d'un mec qui voulait s'en sortir avec sa famille et qui a tout fait pour. Que ce soit dans son esthétique, dans l'intensité de sa narration ou dans le regard tendre qu'il porte sur son héros, c'est un moment de cinéma qui ne laisse clairement pas indifférent parce qu'on n'est pas du tout devant un documentaire classique et personnellement c'est ce que je veux saluer dans cette démarche. Rasmussen parvient complètement à maîtriser sa narration, optant pour l'idée d'épouser totalement le point de vue d'Amine pour emporter avec lui l'idée même d'immersion et donc par découlement d'émotion, donnant à ce récit si fort et si moderne une logique et un réalisme imparables et rares. Et devant cela, le cinéaste danois parvient à donner une esthétique forte et comme je l'évoquais avant qui rappelle fortement le travail de Follman, avec une force d'impact peut-être un peu plus maîtrisée par les choix de variation de rythme de l'animation et aussi par la justesse de ce qu'il montre à l'écran pour un film clairement unique en son genre. En termes de témoignages, et un peu de doublage du coup, parce que le film possède une version française où il y a la voix de Kian Kojandi et de Damien Bonnard, euh, je trouve les témoignages de ce film extrêmement forts parce que la grande justesse qu'a eu Rasmussen, c'est de s'inclure dans la démarche créative. Donc il est là, il est présent à l'écran, c'est lui qui pose les questions à Amine et qui lui permet d'avancer. Et je trouve que le fait d'avoir uniquement Amine pour témoigner, et peut-être un petit peu son compagnon, mais c'est un peu plus rare, mais d'avoir surtout Amine qui témoigne, ça... Ça a un vrai impact sur nous en tant que spectateurs, parce que du coup, on est dans sa tête. Et personne ne va nous empêcher d'être dans sa tête. Il n'y a personne qui va remettre en question son récit, et je trouve ça plutôt fort dans ce type de documentaire. Il y aurait plein de documentaires où je vous aurais dit « Ah, ça aurait été quand même bien d'avoir une autre personne qui donne un, un autre regard ». Là non, ça ne sert à rien. On veut une histoire d'un personnage, donc il faut qu'on soit limité à un personnage. Et ce personnage est extrêmement fort. Le témoignage d'Amine, doublé en français par Kian Kojandi, est tout simplement touchant et d'une intensité qui ne peut pas laisser indifférent, tant il marque et touche profondément le spectateur. Au bout du compte, Flea est un magnifique documentaire d'animation. Déjà, c'est bon de le placer comme ça. Mais bien au-delà de ça, c'est un film qui, encore une fois, je le répète, ramène l'humain au sein d'une thématique, d'un sujet et d'une forme qui a souvent tendance à être tellement politisée qu'on en oublie les êtres humains au centre. C'est un film qui parle de l'Europe. C'est un film qui parle du monde entier. C'est un film qui parle de l'horreur de la guerre et qui parle surtout des gens qui cherchent à se sortir de cette horreur. Et c'est un film qui, par son esthétique, par sa narration, par ce qu'il cherche à véhiculer en termes d'émotion, arrive à être bien plus qu'un énième documentaire sur un pays en conflit qui se retrouve bouleversé. C'est l'histoire d'un homme qui veut emmener sa famille le plus loin possible de tout cela. Donc, Flea de Jonas Power Rasmussen, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment beau. Et je pense au-delà de ça que c'est nécessaire comme documentaire, surtout dans l'époque dans laquelle on vit. A plus